D'accord. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons résumer. Vous êtes un monsieur de vous avez 39 ans, et vous êtes père de famille, et vous êtes pharmacien. Vous n'avez pas d'antécédents médicaux ou chirurgicaux. Vous consultez pour une douleur abdominale à droite, aiguille, qui a commencé hier, et cette douleur est soulagée par le paracétamol. Ce symptôme est accompagné de nausées, mais vous n'avez pas vomi et vous n'avez pas de chèvre. Enfin, c'est la première fois que vous présentez ce symptôme. C'est bien ça? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, la douleur est plus forte le matin. Oui. Et euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je ne pense pas. D'accord. Maintenant, je voudrais vous examiner. Alors je vous, s'il vous plaît.